Salut, c'est le DINF Dans cette vidéo sur le Head Rush Geekboard, j'ai fait un son un peu plus punk. Je vais vous montrer comment j'ai préparé tout ça. Dans cette vidéo un peu plus punk, je voulais que mon rig soit énergique, agressif, et toujours pareil, vraiment simple d'utilisation. Lorsque j'enclenche la wawa, wah la wah s'éteint et inversement. Pour faire ça, c'est très simple. Il suffit de la signer. On va dans les menus, et là, wawa wa on, wa off, et inversement. Wa on, wa off, ce qui permet d'avoir le côté wawa wa et le côté WAMI. Et quand l'une s'allume, l'autre s'éteint. Simplement. J'ai prévu une petite backing track pour ce morceau, qui passe par l'entrée auxiliaire du Geekboard. Je vous laisse écouter ce que ça donne.